Bonjour Jean-Christophe, tu es co-référent régional de la commission conditions animales d'Europe Écologie Les Verts, ancien tourquenois et militant. Aujourd'hui euh, je t'ai invité pour parler un peu de cause animale. On va parler un petit peu de la charte. Une ville pour les animaux de l'association M214 qui fait des propositions qui montrent qu'au niveau local, on peut vraiment agir pour le bien-être animal et améliorer la condition des animaux. D'ailleurs, au-delà euh, du territoire de notre ville avec des actions volontaristes. Donc là, c'est un engagement hein, que, que, que tu souhaites prendre pour montrer que le bien-être animal, c'est important pour toi. Et euh, tu avais des, également euh, des propositions euh, développées pour la ville. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors la première, ça concerne les cantines. Euh, pour moi, il est nécessaire de mettre en place une vraie alternative végétarienne quotidienne. Aujourd'hui, on a une alternative sans viande au quotidien. Euh, un repas sans viande, ce n'est pas un repas végétarien. Euh, il est nécessaire de pouvoir promouvoir les repas végétariens. De pouvoir dire qu'ils sont bons pour la santé. Dans le même ordre d'idée, il nous semble nécessaire de mettre en place deux repas végétariens par semaine. Ça représente finalement que deux repas sur 14 repas par semaine. C'est pas grand chose, mais ça changera vraiment la santé des enfants. Et puis ça permet aussi, avec des économies, de mettre en place une plus grande part de bio dans les menus des enfants. Oui, parce que ce qui est indiqué, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y aurait un repas sans viande, mais il y a du poisson. C'est pas ça être végétarien, c'est pas manger du poisson pour la santé de se passer de temps en temps de viande et d'en manger en moins grande quantité au quotidien. Euh, pour moi il est, on pourrait aussi euh, envisager euh, d'organiser de temps en temps des repas végétaliens, ça pourrait être l'occasion de mettre en valeur les produits de notre terroir et puis euh, des cuisines du monde, enfin mmh. voilà je pense que ça peut être un beau moment de partage autour du bien manger en disant que manger 100% végétal c'est bon pour la santé et c'est agréable. Oui on faire un petit événement, euh, on ne voit pas euh, Mois, tous, les deux mois, tous les trois mois, pour euh, voilà, que ce soit le, le, le repas végétal à 100%. Exactement. Il y a une question oui. qui est très importante dans notre ville, c'est la question des cirques. Oui. Depuis très longtemps, la ville de Tourcoing euh, a imposé le zéro cirque avec animaux euh, sur l'espace public, mais aujourd'hui on voit bien que plusieurs fois par an, on reçoit des cirques avec des animaux. Tout à fait. Alors comment ils font Ils s'installent sur les terrains privés, et par un manque de volonté de la mairie, eh ben, euh, ils se permettent de revenir revenir encore. Je pense qu'il est important d'affirmer qu'à Tourcoing, on ne tolère pas les cirques avec animaux, de jouer le rôle euh, que nous avons euh euh, en intégrant les commissions de sécurité et en vérifiant que tout est absolument aux normes en envoyant éventuellement même des services vétérinaires lorsqu'on estime que cela est nécessaire. Perfect. Et puis il faut lutter contre des tas de pratiques des cirques avec animaux euh, sur l'affichage sauvage par exemple, qu'il faut systématiquement verbaliser. Euh, ça euh, défigure nos rues et il euh, n'y a pas de raison de le tolérer quand il s'agit de cirque et de ne le tolérer pour personne d'autre ça doit être important de lutter contre ça. Enfin, je pense qu'on peut sensibiliser les gens au cirque sans animaux, dire que le cirque est beau lorsqu'il est... Euh, lorsque c'est un cirque humain avec des acrobates, euh, des jongleurs et, euh, et, et tout un tas d'artistes euh, qui sont pleins de talents. À Tourpont, on a la chance d'avoir la compagnie Badinage Artistique qui fait du cirque. On a également une école du cirque à Villardasque. Mmh. Travaillons plutôt avec les artistes qu'avec des animaux maltraités. D'accord. Effectivement, tu le dis, mmh. on. L'espace public, oui, mais l'espace privé, on peut agir et ça, c'est surtout une question de volonté. Mm. Il faut enfin de la volonté politique et pas uniquement de la communication sur cette histoire des cirques. Parce que vraiment, dans les villes, on ne souhaite pas qu'il y ait des cirques avec animaux. Il n'y en a pas. À tour coin, il est temps de se donner les moyens de lutter réellement mm. contre la présence d'animaux maltraités dans les cirques. Alors, il y avait également quelque chose qui était très important pour toi, c'était euh, les on peut mener comme action concernant donc euh, les, les chats errants euh, à Tourcoing parce que moi j'y ai habité je peux dire qu'effectivement c'est un problème qui est très très très, très important que, qui est important également pour les habitants et que même si des choses sont faites actuellement elles sont complètement insuffisantes ça je sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur et effectivement à Tourcoing il y a énormément à faire la première chose, c'est de mener des campagnes de stérilisation efficaces. Aujourd'hui, elles sont insuffisamment euh, financées. Euh, je pense qu'on pourrait sans difficulté doubler le budget. La ville de Tourcoing en a les moyens et en le faisant, elle pourrait aider les associations sur le terrain et aussi pérenniser l'action de la SPA de Tourcoing. Tout le monde y gagne. Et puis euh, évidemment, sensibiliser les, euh, stériliser les chats, les chats errants et sensibiliser massivement la population sur la stérilisation des chats, c'est ça qui va permettre vraiment de réduire la population euh, de chats et c'est extrêmement important euh, pour lutter contre tous les désagréments euh, que, la, que leur présence peut entraîner. Mmh. Le deuxième point, puisque les désagréments sont surtout euh, liés au fait euh, à la, au manque de propreté, quand ils déchirent euh, notamment euh, des sacs poubelles pour se nourrir, euh, c'est de mettre en place des lieux de nourrissage. Ces mmh. lieux de nourrissage ils doivent être euh, mis en place avec l'accord des habitants et des associations. Il faut trouver les endroits euh, pour les implanter de façon à ce qu'ils ne dérangent personne. Et de façon à ce que les associations et les habitants qui souhaitent les nourrir puissent participer et s'emparer de ces outils qui serviront à la fois à les nourrir, à les abriter et aussi à effectuer régulièrement des contrôles vétérinaires pour vérifier que ces chats sont en bonne santé. Il y a un troisième point c'est l'organisation de salons de la seconde chance la mairie de Tourcoing peut prêter des salles et aider à la promotion de ces événements euh, qui seront organisés par les associations. Euh, effectivement, il y a plein de chats qui sont dans les rues et qui seraient parfaitement adoptables par des familles. Demain, on espère qu'ils retrouveront un foyer grâce à ces salons de la seconde chance. D'accord, effectivement donc donner plus de moyens euh, financiers mais également euh, aider euh, les associations, les, les acteurs qui sont sur le terrain et qui effectivement en, en, ont, en ont vraiment besoin. Et ceux qui savent comment on fait au mieux, ils connaissent le terrain mieux que personne. Il faut s'appuyer sur leur connaissance. Comment promener son chien à Trouvin hein Et comment euh, euh, promener son chien en toute sécurité et qu'il puisse s'amuser avec ses congénères Alors, c'est une question extrêmement importante. Aujourd'hui, la mairie de Tourcoing euh, développe quelques cany-parcs très insuffisants qui sont des lieux non sécurisés, non clôturés et dans lesquels il n'y a même pas un brin d'air. Demain, il faut multiplier ces lieux. Nous, on propose d'installer un espace vert à 5 minutes à pied pour chaque tourquenoise et chaque tourquenois. On propose que ce soit les habitants, les riverains des quartiers qui décident des aménagements. Et on sait, pour en avoir interrogé énormément pendant la campagne, que la plupart d'entre eux souhaitent un espace débat pour chiens, un endroit où ils pourront lâcher leurs chiens pour qu'ils jouent avec leur leurs congénères. C'est extrêmement important pour les tourquenoises et les tourquenois d'avoir des lieux de ce type. Que, effectivement les cani parcs existent déjà, hein. c'est les trottoirs et, et euh, bah, ce sont les, les parcs parce que bah, les gens, euh, donc les tourquennois promènent euh, leurs leur chiens et il n'y a pas d'espace dédié et donc euh, quand on s'amuse à jouer au football on, on est également dans le cani Exactement et oui ça agit beaucoup évidemment c'est un levier hyper important pour la propreté de la ville et si on veut demain mener une politique volontariste de verbalisation quand les personnes ne ramassent pas les crottes pour chiens, à la fois mettre des sachets à disposition dans les rues, mettre des poubelles pour y jeter ces sachets de déjection canine et puis installer des espaces dédiés qui seront aussi agréables pour, pour, pour nos animaux. Et aujourd'hui, il est triste de voir que les personnes se déplacent à Haluin ou à Mouveau pour mmh. aller promener leurs chiens. Et concernant les chiens en ville, tu avais une autre, une autre idée qui était intéressante dont tu me parlais. Euh, pour euh, éduquer et sensibiliser les maîtres. Alors ça c'est hyper important et j'aime bien que tu dises qu'il faut éduquer les maîtres parce qu'effectivement souvent... Bon font éduquer les maîtres encore plus que les chiens. Quand les maîtres sont éduqués, il n'y a pas de problème avec les chiens. Nous, on propose une fois par mois de mettre en place une session d'éducation canine. Ça peut être pour des nouveaux propriétaires de chiens qui veulent assurer un bon accueil pour leurs nouveaux compagnons dans la famille. Et puis, ça peut aussi être face à des problèmes de sociabilisation, faire un peu de renforcement, permettre à son chien de jouer dans des bonnes conditions avec ses congénères, de respecter les passants dans la rue. Et ça, ça permettra aussi que tout se passe bien dans les canis qu'on développera partout dans coin. Alors, toutes ces propositions sont très intéressantes. Par contre, ça va demander euh, un travail à plein temps, une volonté que tu as, j'en suis sûr, et comment, dans ta future équipe, euh, ça va s'organiser pour, euh, pour faire respecter, en fait, euh, euh, tous tes engagements Alors, euh, quand je serai maire Trois, il y aura un premier adjoint à la transition écologique dans notre ville et une délégation sur la question des animaux en ville. C'est très important parce qu'aujourd'hui on a un adjoint euh, à la condition animale qui est aussi adjoint à la propreté, adjoint à la sécurité, à l'aide des victimes, à la prévention. Enfin, à un okay. moment donné, il reste quand même assez peu de temps pour s'occuper euh, de la condition animale. Nous, on a envie d'une délégation sur toute la question des animaux en ville. Ça intègre évidemment les questions aussi de biodiversité. C'est euh, Vraiment, il faut travailler en lien avec tout ça. Euh, et, euh, et donc voilà, avec, évidemment, cette délégation, il faut un budget dédié, mmh. un budget suffisant pour mener les mesures. <rire> Ça gratouille un peu à côté. Et donc, pour conclure la vidéo et pour montrer ton engagement sur, sur cette cause qui t'est chère, euh, tu as souhaité donc euh, signer le document « Une ville pour les animaux euh, » proposé par m 214 et oui, c'est important, il faut s'engager, euh, il faut s'engager sur ces, des points clairs. Il faut soutenir le travail aussi des associations, des ONG qui agissent, qui font des propositions pour améliorer euh, les, la situation sur nos territoires. Et donc pour moi, c'était important de signer cette charte. J'en signerai d'autres au cours de la campagne. C'est la première que je signe aujourd'hui avec toi, je suis très contente que tu sois présente. On invite toutes les militantes et toutes les militants de la condition animale euh, qui souhaitent améliorer la condition des animaux en ville à nous rejoindre et à venir mener euh, non seulement cette campagne mais aussi au-delà une belle politique pour que chaque animal ait sa place dans la ville de Tourcoing et soit respecté